Bonjour à tous mes amis, bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Pascal, tiens Brigitte, quel serait ton rêve d'être milliardaire, intéressant, comme tout le monde, je pense, et qu'est ce qu'il faut pour être milliardaire d'après toi, de l'argent, de l'argent, ah oui, beaucoup d'argent, sais-tu que en magie les magiciens arrivent à créer de l'argent, à la produire, non, tu n'as jamais vu ça Si, il me semble que j'ai déjà vu. Alors, pour cela, en fait, pour y arriver, il faut qu'ils occupent un espace. Je t'explique. Par exemple, ici, tu vois, il y a un petit carré. Mais mm -hmm. si je fais ça et que je crée la matière, juste en me déplaçant, il y a de l'argent qui se produit. En effet. Un dollar. Bon. J'aurais début... préféré 500, mais bon, c'est toujours ça. Oui, mais pour ça, euh, il, faut, il va falloir attendre un petit peu. Hein. 500. Non, mais c'est le, le début de la richesse, on est bien d'accord. Est Alors, est-ce que tu as bien compris le principe Il faut simplement occuper un espace, oui. d'accord Marteler, je dirais même, titiller la matière et à produire un billet. Ah oui, c'est vraiment magique. Hein. Tu as compris le principe C'est à partir de, de là, que les magiciens créent à l'argent. Ah bon Toujours dans les quatre points, ils te prennent. Regarde. Voilà. Hop Et l'argent arrive. C'est incroyable ça. On pourrait le faire des centaines de fois. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Je suis surprise, oui, que tu arrives à travers un carré bah de oui. sortir de l'argent. Là, tu ne vois pas le carré là Ben moi je fais un carré. Il y là, a le raison, carré hein. là, si je fais ça, simplement produit le billet. D'accord. Et pourquoi moi quand j'ai fait ça, il y a rien qui se produit Vas-y, fais-le. Euh, fais <rire> non, là tu as fait un rond là. Non, mais non, je fais un carré. Tu as, as fait un... oui, elle a fait un carré. Oui. Et il y a rien qui se produit. Mais ben, regarde. Tu prends les lave, Tu prends les 4 <rire> 4 points, tu vas chercher et là tu produis le billet, c'est simple. Bah ben, attends, moi je fais 1 2 3 4, je tire, il euh, y a rien. Regarde, laisse-moi faire. Là, là, là. Et là, je, et là, je produis. je n'arrive pas. Que veux-tu C'est pas grave. Écoutez, mes amis, vous avez compris le principe Tu as compris le principe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout s'entraîner. J'avoue. Et avec ça, ben. Bon, on va se payer une petite bière. Oh, je suis partante. Allez, les amis, on vous laisse parce que là, on doit y aller. Allez, bye bye.